going home I'm a late Comme les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog une semaine avec moi à Bali. On vient d'arriver à Ubud avec mes potes. On reste 5 jours et donc je vais vous emmener avec moi parce que ça va être incroyable. Ça a l'air plus calme que Changu. Enfin, ça a l'air vraiment trop cool. On a une villa trop bien. On paye même pas 10 euros par nuit. Donc, comment vous dire que c'est incroyable J'ai trop hâte. Je vais aller rejoindre les autres parce que j'ai un cours là en, en visio. Mais j'espère que ce vlog vous plaira. Je de la merde quand pas là, pas sans se senter je passe tantôt. Tantôt là, je passe tantôt. Tant que ça, je la merde. C'est pas personnel, les autres sont plus belles. Je suis sous chaque mien quand tu sois. Aujourd'hui, on a, on a fait le truc, enfin, euh, on va faire le truc euh, du TikTok. Donc, les piscines à débordement sur trois étages dans les rizières. Gratuit. Voilà. Gratuit. Après, on va faire euh, la balançoire des cascades et on va finir par un chemin en hauteur pour coucher du soleil. Voilà, journée très chargée. 7070, 0 soixante Un âge que j'atteindrai sûrement jamais Ramenez-moi en La seule putain d'époque qui m'aïe Aïe aïe j'aurais douillé sois en sur Mais j'aurais vécu plus vrai Je veux des millions de veux de Pour oublier que j'ai peur de Daï C'est moi que j'ai le gros sexe. On est dans une plantation de café On va goûter plein de café balinés Et le café le plus cher au monde qui vient de l'animal de Koua, en gros c'est son caca, et en fait on lui fait manger des fruits, les graines après on les enlève de son caca, enfin on les rince et tout et on les fait en café. Voilà, ouais. donc je suis contente. <rire> j'avoue Non, il va à quand je sais pas les ronces, il n'a pas peur de l'orage, sur sa boue tous les feux sont oranges, je ne fais pas la morale, il sait déjà qu'il n'a pas raison, la pluie va ses cheveux sur son front, il a compris qu'il m'est rendu, c'est lequel ton préféré pour l'instant Chocolat Non mais... Non le meilleur c'est le gingembre pour l'instant Non le chocolat il est trop franchement je sais pas Ah ouais, gingembre jamais goûté mais franchement une masterclass Moi C'est des huiles à avec des bananes frites je crois Tu vois qui c'est tu connais pas son nom derrière lui Quelques années allévérances Il m'a le désarrange Les gens disent Bon moi je me brûle partout, j'ai plein de cicatrices sur mon corps, c'est pas beau Là j'ai voulu descendre en scooter et je me suis brûlé sur le scooter Attends, ça fait mal, j'en ai marre Bonjour oh les gars, alors là aujourd'hui je parle super fort parce qu'on ne doit pas m'entendre, euh, aujourd'hui on est jeudi, hier on a fait une petite soirée, donc ce matin j'étais pas très opérationnelle, j'ai essayé de finir mon montage euh, pour le troisième bloc block up diary et euh, j'ai essayé de le poster ce soir, hier j'ai encore eu un entretien, euh, voilà j'ai des entretiens d'embauche tous les soirs, euh, donc c'est un peu galère puisqu'il y a le décalage horaire, mais euh, ça s'est bien passé donc, euh, donc je verrai. Euh, et sinon là on va aller faire euh, les rizières et j'espère que ce sera joli et je pense qu'à chaque fois je vous mettrai les photos que je fais parce que j'essaie de faire beaucoup de photos donc c'est que c'est cool donc là elle fait son ah, petit shooting photo <rire> elle veut prendre de plus bas pour paraître plus grande <rire> elle veut prendre à l'ombre pour paraître plus bronzée voilà ouais. donc euh, madame a des fake, exigences hein. fake, a de... et là t'as voilà. Manon et Sherazade dites coucou c'est le blog là Coucou. coucou. bonjour on a bonjour. perdu Martin et essaye de nous, de Je m'appelle Shirazad. je suis une princesse de l'amour. Je cherche un homme grand, italien, yeux bleus. Ma passion, les rizières. Les plus grands sages disent que le vrai bonheur est dans l'équilibre. Donc là on est bloqué, on peut plus avancer. Martin, il a mis ses pieds Mais dans la bouche, il y a la débilité, mais j'ai jamais voulu la vie tranquille de quiconque. Petit, j'avais pas trop sommeil. Mourir au sommet comme King Kong, le seul rêve qui compte. Mais pourquoi moi Pourquoi je serais différent des autres Mon seul don. J'ai pris un burger, j'ai si un peu un un de quel... Tu peux faire des Je peux te prendre une frise mmh. <rire> Ah bah. Y en a pas, putain. <rire> <rire> écouté, on va goûter quand même, on juge pas à l'apparence. Donc là, on, on va putes, goûter. Tu ne les ne vont pas, pas du coup avec t'inquiète, t'inquiète. Oh. oh my god! Oh my god! Yeah. Okay. Main, là, ouais, un petit cochon C'est vouloir être différent des autres, ah. et pour ça j'ai la rage de vaincre! On a fait 5 km, parce que Martin voulait qu'on fasse 5 km pour que dalle! Pour une petite vue où on voit même pas le soleil! C'est joli, joli là-dessus! La rage d'être le meilleur sur la page de vin, ouais. si jamais ça marche, je pars plus comme une tache de vin haut! J'ai l'impression de m'entendre dans mes premiers morceaux Toujours à crier comme un connard morceau Sauf que maintenant j'ai plus de 19 ans On est le dimanche 15 mai On était euh, à Ubud mm -hmm. pendant plusieurs jours Et là euh, on va bouger que tu veux nous faire un petit exposé de, de, de où on va après On va Ah mais je sais jamais le dire On va à Uluwatu C'est dans le sud de Bali euh, Ce soir on va au Savaya Donc c'est la meilleure boîte de Bali C'est pour ça qu'on va aussi vraiment incroyable euh, c'est une boîte dehors avec piscine sinon c'est la plage le surf c'est un peu comme chez l'ambiance surfeur, euh, soirée petit euh, brunch et tout on a hâte donc voilà et là au bout de... c'était trop bien, c'était plus euh, sauvage et donc là euh, au bout de... je vais bientôt couper parce que j'ai plus de batterie au bout de... on avait une villa qui était trop trop cool et, euh, et voilà, c'était hyper sauvage, hyper sympa, euh, on n'est pas resté hyper longtemps non plus, genre 5 jours. Euh, mais je pense que c'était le bon truc. Euh, donc voilà, trop trop cool. Et euh, je vais essayer de vous montrer la villa très rapidement. En gros, là, c'était le petit dehors. Là, c'était l'entrée. Notre chambre, c'est vraiment le bordel. Notre chambre avec Manon, il y avait les petites salles de bain. Et là-haut, il y avait deux chambres les gars alors là on est arrivé à notre nouvelle villa qui est incroyable on a même rallongé le temps on reste on vous à ça on est arrivé cinq minutes ah ouais on a déjà rallongé vrai. vraiment elle est incroyable est vraiment il y a trois grandes chambres oh t'es trop belle Sarah ça te va trop bien on est arrivé donc euh, et on a rallongé direct et là on s'en va pas comment ça s'appelle ça va y a, ça va y, a. Ça va, y a. Oh, qui est, est une ça, boîte ouais. trop stylée oui on a sorti Regarde, on va vous montrer nos outfits j'ai pris le t-shirt de Pops et un t-shirt noir basique moi, j'ai une petite jupe, un petit haut de maillot de bain, et voilà, pas besoin de plus. Et après, moi, j'ai le même haut que Sarah en vert et ma petite jupe noire. On est bah sorti je... Voilà, je porte tout le temps. Tu la mets trop comme maillot Je sais pas. Je Tu mets à choisir. Et Manon, Manon, tu veux... Manon, ma ma elle va côté là, elle va pas, ça Ouais, ouais, ouais, Et moi, euh, tout outfit, tout noir, et <rire> je vais tous ensemble avec mon petit truc noir. C'est entièrement de mal, faut que sache ça, de sa chancelle bon, hein. j'aimerais tant que ça marche que je te dis pas tout. Mm -hmm. pour que tu me reviennes heureuse mais j'ai jamais cessé d'être amoureuse mm -hmm. mm -hmm. alors j'attends que l'homme passe que le temps passe son les faits ok les gars donc là je vais euh, vous raconter notre petite journée euh, on arrive à tout. C'est très cool, euh, avant-hier, notre logement est incroyable. Euh, Aujourd'hui, on a fait un shooting photo. En gros, il y a un photographe qui est venu pour Sheridan. Tu veux dire la chose Voilà, et euh, il a été super gentil, super professionnel, et euh, il nous a tous toutes prises en photo. Ouais, vraiment, et euh, ces photos sont trop stylées, donc j'essaierai de vous les mettre là, si on a. Et donc, euh, trop cool. Et ce soir, on va à... Kuta. Kuta, ouais. Et moi, j'ai un date avec un surfeur, MDR. La chance. La chance. Non, en vrai, ça se trouve ça va être trop gênant, donc euh, Oui. ils seront euh, pas loin, comme ça, s'il y un problème, chez okay. les rappelle. on Ouais, tu... voilà. <rire> la voiture. T'es la plus belle des étoiles, parmi les autres, je vois que toi. Si tu te sens seul, dis-moi il reste une place auprès de moi. Le projecteur sur toi, c'est fou comment tu brilles dans le noir. T'es la plus belle mademoiselle, comment j'aurais fait pour pas te voir. J'ai que le passé, c'est le passé. Je peux pas dire ce qui s'est passé. les gars, alors je vous retrouve euh, hyper longtemps après, mais juste j'avais supprimé par erreur mes derniers fichiers euh, où on était à Nusa Penida. Donc en gros, pour faire un petit résumé, on a fait Ubud. Après, on est allé à Uluwatu et ensuite on est allé avec des nouveaux potes qu'on avait rencontrés à Nusa Penida. Et c'est là que le vlog s'arrêtait, où on a fait de la plongée. Le soir même, on était allé. Euh, manger avec euh, des euh, pêcheurs et euh, des gens de l'île qu'on avait rencontrés, donc c'était trop cool. On a passé la soirée avec eux et c'était vraiment euh, sympa de rencontrer des locaux. Donc si vous allez sur les îles là-bas, n'hésitez pas à parler avec les locaux et à leur proposer euh, bah, de faire des trucs parce que euh, ça permet de rencontrer des gens. Euh, sinon, pour euh, les petits conseils pour ceux qui veulent venir à Bali, même si je ferai une vidéo euh, vraiment globale sur euh, mes conseils, au euh, Ubud, je recommande fortement parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, c'est beaucoup plus sauvage que, que le reste de l'île et euh, après Nusa Penida et Uluwatu c'est aussi à faire euh, surtout euh, Nusa Penida pour tout ce qui est plage euh, donc voilà très très cool euh, sinon j'espère que euh, les petits vlogs comme ça vous plaisent, n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à aller voir euh, mon Instagram pour euh, voir à chaque fois ce qu'on fait en temps réel puisque je poste euh, au jour le jour vous faites des gros bisous vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et voilà